We'll be Bonjour tout le monde, c'est le Flash Num, l'émission qui traite du meilleur de l'actualité des bibliothèques à en champagne Dans le numéro d'aujourd'hui, un homme contre une bête, la bras de livre 2017 et l'avenir du jeu de société dans les bibliothèques, c'est parti Aujourd'hui, place à la jeunesse avec un album qui s'appelle « La leçon » de Michael Escoffier de la maison d'édition Frimousse, qui est une petite maison d'édition qui nous déçoit rarement. Et donc euh, voilà, c'est l'histoire d'un homme qui vit dans une forêt et qui en a marre euh, que la bête lui mange chez, euh, ses poules. Et donc il décide d'aller la traquer. Donc il va dans la forêt, il va mener une enquête pour essayer de retrouver la bête. Et euh, voilà. Donc au début, je n'avais pas très envie d'ouvrir cet album parce que je me suis dit encore une histoire de loup. Et finalement, je n'ai pas été déçu. C'est une histoire qu'on lit du début jusqu'à la fin. On a l'impression d'être devant un petit court-métrage. Et euh, Michael va droit au but, c'est-à-dire à la leçon. Et euh, non seulement l'homme, le personnage principal, tire une leçon, la bête va tirer une leçon, ainsi que le lecteur qui tirera une leçon aussi. Et tout cela dans une ambiance écologique. Euh, voilà, on verra. Euh... C'est à vous de découvrir la leçon. En fait, je ne vous dévoilerai pas la leçon. Et euh, chacun tirera sa leçon. Voilà, merci. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Au revoir. Bonjour, je suis Maxime, votre médiateur jeu. Vous l'aurez peut-être remarqué, ces derniers temps, il y a moins de jeux dans les bibliothèques Pompidou et Diderot, donc pas de panique, ils sont là, avec toute l'équipe de la médiathèque Gulliver, on est en train de vous préparer euh, bah, l'avenir du jeu de société dans Maxime les bibliothèques Oui T'as oublié le Scrabble Ah euh, Toute l'équipe est très motivée et a hâte de vous proposer ces nouveaux services avec des nouveautés et des sélections adaptées à, à tous les joueurs.